tout le monde, les petites trucs de j'espère que vous avez bien suivi vous allez voir tout simplement la compo qui domine le jeu, alors ça c'est avant euh, les nerfs finalement qui arrivent jeudi soir, est-ce que après euh, les nerfs ce sera la même chose, alors déjà ce sera intéressant parce qu'il y aura peut-être un petit peu moins les morts-vivants, ils seront présents que euh, 3 fois sur 4, si je dis pas de bêtises, 75% du temps, donc il n'y aura pas tout le temps morts-vivants, en tout cas c'est la compo Magmaloc Magmaloc qui est la meilleure compo du jeu meilleure que morts-vivants parce que ça monte des tonnes des tonnes, des tonnes de stats, alors c'est la meilleure compo du jeu, attention, le Putricide, il peut monter des morts-vivants qui n'existent pas, donc il peut... le Putricide peut nous battre parce qu'il va créer des cartes qui n'existent pas, mais une compo mort vivant classique, normalement, on est censé la battre parce qu'il y a cette combinaison qui est totalement ubuesque, euh, d'ailleurs j'espère qu'ils vont la nerfer, mais lock, le fameux élémentaire Murloc qui va prendre plus un plus un pour chaque carte jouée dans le tour, et le Maître des Réalités qui finalement va prendre plus un plus un dès qu'un élémentaire voit sa stat augmenter, donc forcément ça fait monter les deux et en plus c'est à la fois un murloc, donc quand il y a les murlocs avec Bran, ça devient une dinguerie absolue, accessoirement on peut aussi jouer avec pirates, l'ardeur, on achète plein de pirates, on les euh, et puis voilà, ça ne nous coûte pas cher et ça augmente le magmaloc, bref, c'est tout simplement la euh, compo dominante du jeu à l'heure actuelle, alors ça sera intéressant aussi de voir parce qu'il y a des counters à cette compo qu'on ne peut pas voir à l'heure actuelle, les morts vivants sont présents 100% du temps, les morts vivants ça éclate tout ce qui est à base de résilience, c'est à dire les mechas, les decks, les compos mounted, Leroy, ce genre de choses mais c'est vrai qu'une compo avec des Monted et des Leroy, avec des Boubou Divin Poison, ça peut être très intéressant pour justement contrer ce Magmaloc. Mais à l'heure actuelle, il n'a pas de counter, ce deck, enfin cette compo Magmaloc, c'est compo Magmaloc, parce qu'il y en a plein en fonction évidemment des races présentes. Ce que j'adore dans cette game, c'est qu'on vous voyez la compo, mais aussi vous voyez vraiment la domination des Magmaloc dans la méta. Alors c'est un lobby un peu particulier, mais vous allez voir le nombre de d'archétypes magmaloc qu'il y a, et il y en a plein des différents justement, c'est ça qui est cool. Euh, voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à progresser, qu'elle va vous permettre peut-être de comprendre ou de mieux comprendre euh, cette compo, parce que souvent c'est quand même quelque chose qu'on entend le plus, c'est les morts-vivants dominent, je peux pas jouer, à chaque fois je prends morts-vivants je perds, euh, les morts-vivants c'est débile, mais en fait non, c'est pas si débile que ça euh, pour le coup. Et d'ailleurs, vraiment, c'est euh, Citro, hein, qui a 12K aujourd'hui, qui est le meilleur joueur d'Europe, euh, qui m'a euh, dit, mais en fait, fiche, euh, parce que moi je disais ça au début, il m'a dit, non, mais franchement, Fisch, le les, les morts vivants, c'est pas si fort que ça. Pour le coup, il y a vraiment plein de façons de les contrer. Alors évidemment, souvent, il y a le Putricide qui est voilà, un petit peu différent, et lui, pour le coup, il nous percute vraiment le visage de manière assez euh, brutale. Sur ce, je vous souhaite un délicieux, délicieux visionnage. Je crois que c'est chaque, ça que c'est quand même pas mal. Il y a plein de curves. Faut juste qu'on arrive à, à, à choper des cartes du putricide. C'est quand même pas mal. Il y a évidemment un putricide, hein, c'est 100% des games. Et euh... après, il y a Reno qui est un perso de up. Cool. il n'est pas obligé de faire une Rafam, hein, je pense. On peut partir sur une curve classique et partir sur une Omu derrière. Ouais, Maiev, c'est un perso de up. Même Milouz dans l'absolu. Renault évidemment, et après euh, les autres, c'est des, des espèces de semi-tempo. Ouais, le manque de temps, c'est ça, ça vient des morts vivants, tout à fait. C'est comme les grenouilles avant. Les combats durent plus longtemps, donc toi, quand tu joues une compo APM, bah en fait, t'es retardé parce que ton adversaire du combat d'avant, finalement, il a ralenti le combat. Donc, même s'il y a 5 secondes de plus. Bah, en fait, c'est facilement euh, bouffé par les par les 10, 15, voire 20 secondes de plus des combats à cause des, des rales d'agonie, c'est clair. Ça, c'est problématique, hein. Franchement, le. Ok, lui, joue un élémentaire. Il a gagné contre un aga. Ça doit être un. Un 4, je suppose. On fait pouvoir. Je pense qu'on va juste up. Donc ouais, c'est assez problématique. La game d'avant, c'est bête, mais je pense que si tu m... nous donnes 10 secondes de plus par tour, on peut vraiment faire quelque chose d'intéressant. Mais euh, on était trop, trop, trop temps Ouais, on avait des tours de 30 secondes. C'est dur, hein. À 30, 40 secondes. Quand t'as Bran euh... Top 2 getters c'est la fin du monde. Hein. Ouais, c'était ça qu'il avait, hein. Il a acheté l'autre de deux. Ok. Hurloc. Hurloc. Hurloc 1-4, je suppose. Et là, hop, on peut le suivre. C'est un peu bizarre avec ce perso, mais... Un peu bizarre quand même. Non, on ne veut pas le suivre. On va lui voler son murloc. Prochain tour, on peut up pouvoir grâce aux au 2-2. Ouais, bah typiquement ça c'est pas fou, donc je pense qu'on est content de pouvoir faire le up. Il a un aga donc un aga 3-1. Bon, on va se faire taper, mais... C'est pas... pas tout le temps en vrai. Ouais, en vrai c'est pas tout le temps. Parce que... Ah si, il a le pouvoir, donc si, si. Si, avec son, son pouvoir, normalement il est censé nous battre. Il faudrait juste que tout le monde arrête les combats en même temps et que tout le monde est le même temps dans le shop. Ouais mais le problème c'est que celui qui finit son combat, il a pas envie d'attendre 15 secondes, voire 20, voire plus que les autres finissent. Ça va être chiant après. Donc non, le système est bien mais c'est juste que... Les... Forcément il y a tellement de râles d'agonie en mort vivant. Et après ça va changer, je pense que quand il y aura... Euh... Là d'ici quelques jours, quand il n'y aura plus les morts vivants dans toutes les games et quand les gens ne joueront pas forcément mort vivant parce que ce sera sera moins... pas forcément plus fort. Déjà, ça va ça va accélérer le jeu. Et c'est clair que c'est la première fois que je vois ça, mais franchement, la game d'avant... Alors certes, il y avait beaucoup de décisions compliquées, mais vraiment, on a, entre autres, c'est un, un des facteurs de la défaite, on a vraiment perdu à cause de ce... Oh, c'est rigolo. On a vraiment perdu à cause des... Euh, à cause des... des, des tours euh, diminués de 20-30 secondes, faciles, quoi. Ok, ça, c'est une excellente carte. Écoutez, c'est pas mal en termes de tempo. Euh, ça, c'est très très très solide. Et Voilà, on achète ce qu'on peut acheter. Hein. <rire> bah, c'est pas grave de devoir attendre 10 secondes pour un petit combat. Si je peux avoir le même temps que tout le monde. Non. C'est grave. C'est très grave. Quand tu joues, t'as pas envie d'attendre. Le jeu, il est censé... Tu t'en fous. Enfin, en fait, c'est pas très grave que le jeu soit équilibré. C'est pas très grave que qu'il y ait de la RNG. C'est pas très grave que tu puisses parfois perdre tes games à cause de ça. Parce que d'un autre côté, ça, ça, ça rend le jeu plus agréable. Le but, c'est que le jeu soit le plus agréable possible. On s'en fout que tu perdes, que tu gagnes. Ça change rien. De toute façon, en plus, il n'y a pas d'e-sport. Donc euh, encore s'il y avait de l'e-sport, ça pouvait être un problème entre guillemets. Mais là, c'est pas du tout un problème. Alors c'est juste de la frustration à gérer. Vous voyez là je suis frustré de la game d'avant mais en soi c'est plus à moi de faire le travail pour éviter d'être frustré. Voilà ça va passer. Ah zut mais je pense qu'on gagne quand même. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Ça, <rire> oh, c'est pas mal. Ça peut nous donner un triple tout de suite. Ah bon oh, zut, on a loupé le triple. <rire> Il y avait ça et ça. On va peut-être la micro... À prendre le up ici ha, ha, ha. La est de mon côté. je pense que c'est possible que mort vivant devienne aussi naze que naga à terme bah, les mais naga c'est fort vous êtes euh, t'es pas le seul à avoir dit euh, ce message hier il y avait un message comme ça je crois je, mais je, je pense que vous faites une mauvaise vous avez une mauvaise euh, vous avez une mauvaise analyse des nagas. Les nagas, c'est fort. C'est hein. juste que là, euh, c'est pas censé pouvoir battre mort-vivant. Contrairement à élémentaire ou murloc qui peut monter des tonnes de stats. Mais naga, c'est une compo qui est équilibrée. Hein, parce qu'il y a à la fois de la statistique, à la fois de la résilience. Ah zut. zut. Oh, on prend un million en plus. Ah, C'est frustrant ce spot. On avait quand même une chance sur 4. Et puis là on prend le double de ce qui était marqué plus ou moins. Compliqué. Waouh. Il y a vraiment des déchets là-haut. Ça se fait. Comment ça se fait Je vois ce que vous voulez faire. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Vous avez quoi la question c'est est-ce qu'on va chercher la TA26 On peut hein, mais il faut vendre trois choses. Bon, ça se fait en vrai parce qu'on a pas des très bonnes cartes, mais après la TA25 elle est cool aussi, il hein, y a des bonnes cartes. Ouais, je pense qu'on va, on va juste aller chercher la 5. Ouais, Bran, par exemple, est une excellente carte. Même si à Nubarak, c'est très bien, mais Bran avec les Murlocs, c'est quand même euh, vraiment cool. Oh, c'est cool, ça. Est-ce qu'on utilisait la Banshee juste pour le tour Ouais, je pense que ça me va. Ouais, l'idée c'est on est à 23, faut quand même pas prendre trop trop de risques pour avoir le temps de, de, de scaler Donc euh, c'est des combats qui sont importants parce qu'on peut vite prendre 12-13 Et si on prend 12-13, bah on perd dès qu'on joue contre un mort-vivant ou contre Putricide Donc là l'avantage c'est que ça nous permet de rester à 23, logiquement Et euh... Ouais, à droite Oh, on va bien lui voler un truc Oh, sérieux <rire> Y'a vraiment rien le gars Ah, c'est intéressant. L'ardeur, ça marche bien avec... Euh... Ouais, quoique. que. Pas tant. Après, il y a Carapace. On peut le garder en main. Bricaille c'est quand même une excellente carte. Peut-être qu'on va prendre plutôt le Bricaille Quand même. On va dire ça. La bah, c'est bien quand même. Hein. Quoique. Bah, le truc, c'est qu'on va virer la goule, hein, je pense. Pas sûr. Là il y a, Mur il y a Murloc, enfin là il y a Dragon, là il y a Murloc. Euh, la ghoul, est-ce qu'on va la. Je pense que la ghoul on va pas la garder, même si c'est 6-18. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher plutôt le, le Magmaloc. un triple de ça ou des getters Primal Parce que là, je l'ai ça, c'est 4 pièces. Hein. C'est l'acheter plus Roll. Hein. Ah, on joue le putricide. Heureusement qu'on a à 23. Hein, parce que là, on a peu de chances d'exploser à 23. Alors que si on est à 21. Après notre board est pas mauvais On est que tour 8 hein. On est tour 8 On a ça qui est gros Qu'est-ce qu'il a fait le gars Il a allé tripler Dans Ah non mais il a triplé tôt Il a triplé dans la 4 Et derrière il a pas fait pouvoir Donc en fait il ouais, c'est un peu greedy hein man hein. Ah sérieux il est greedy lui hein Lui il va faire une Air top 8 hein. bon, En gros il va juste chercher à, à, la... à la taverne 6 C'est à dire qu'il est à 9 Il faut qu il... Ouais il bah, faut pas faire ça hein il garde ses pouvoirs pour la taverne 6 mais c'est pas un play, enfin je sais pas, mais je suis pas fan de, ses, de sa ligne de play. C'est cool ça, on fait ça, bon, c'est pas mal, Oh, ça c'est cool, c'est beaucoup de points de vie. Alors oh, ça c'est pas mal. est que ce sera rentable ah, Pas si rentable que ça. Non c'est pas si rentable. C'est ah, rentable. C'est rentable. Ah là c'est cool de pouvoir roll euh, gratos. Hein. Ouais, salut toi L'ardeur peut-être Nirag L'ardeur y... peut-être Nirag quand même En fait c'est bien, on t'a 25 ça. En stat on est pas mal. Hein. En stat on est pas mal quand même. Un conseil pour un débutant qui a déjà joué il y a longtemps à BG, qui souhaite se remettre sur cette mage Un conseil Non, il faut se lancer. Regarde ouais, regarder des streams, des vidéos et te lancer. C'est en jouant que tu vas progresser. Et après, comme ça, tu vas... En fait, c'est en jouant que tu vas voir tes erreurs. Là où tu fais tes erreurs, soit tu arrives à trouver un play pour résoudre tes erreurs. Ou une théorie. Soit bah, tu demandes à des gens après de t'aider. La maîtresse. Horloge dragon. La maîtresse, est pas mal, mais c'est un peu chelou. On peut prendre la boule. Oh, je vais en briller caille. Pas sûr de ça. Ça c'est gratuit. C'est cool. Nice il est là. Ok. Ok, ok. C'est pas obligé de jouer la Cine mais je pense que je vais quand même la garder. Et ça, ça va virer de toute façon, je l'imagine. Après, ça dépend de mon adversaire. Après, le Putricide, je vous avais dit, il allait finir dernier, c'était sûr. La stratégie n'est pas bonne. Ok, ok. Ça passe. Ouais, faut voir. Mort vivant, Murloc, LM. Ouais, bon, en vrai, la dorée, on peut peut-être la virer. Ça va dépendre. Si on joue contre lui, on la garde. Sinon, on la vire. En vrai, euh, LM... En fait, des réalités, c'est strong. Hein. On va la virer, hein. Je pense qu'il faut virer oh et ça, mettre ça là maintenant. Ça c'est plutôt cool. Ça, ça peut donner des pièces. Ouais le deuxième. Trop bien. J'ai pas envie de virer quelque chose. Ah c'est pas mal hein. Lui il grossit, il a, pris, il a pris son plus 41 là sur ce tour. Il va rattraper le, le frappeur, hein. franchement on va finir par le virer le frappeur. Hein. Elle est compliquée cette game. Elle est très très très complexe. Désolé je parle pas trop, je suis vraiment concentré parce qu'on est en APM et comme j'ai dit justement bah, au début de la partie, on a un petit peu moins de temps à cause des morts vivants. Là ça va on joue pas contre morts vivants donc ça nous laisse des tours... Euh des tours assez pleins, mais... Mort vivant, je sais pas si ça a du sens, non. Par contre, je, je pense que c'est lui qui vire. Hein. Euh, attendez, avant de roll, on va remettre Gator dans le pool. Ça c'est trop strong. Ok. Ah, ah, C'est pas incroyable, mais... Euh, trouble l'œil, ça va pas marcher. Si ça marche sur lui, remarquez à la fin du tour. C'est loin d'être mauvais. pas incroyable, quand même, mais... Bon, en vrai, eux, ils ont du sens, maintenant. On va faire ça. histoire d'avoir une créature de plus. Colosse. On s'en fout, hein. on la joue juste pour eux, je pense que vrai. Ok, et on va mettre lui là, juste pour améliorer un peu le le rond. Bon, c'est pas mal, mettre du dessin, ça marche très très bien dans cette compo. Là, vous voyez, on a une compo qui peut battre mort vivant. Euh, je pense qu'on a vraiment une compo qui peut battre mort vivant parce que on a beaucoup beaucoup de, enfin, on a beaucoup de stats, et c'est ce, ce qui peut nous faire gagner. On a joué combien de cartes Le tracker ne donne, nous donne pas cette info. Je, bah, je dirais pas que ça être devenu ma carte préférée ça mais euh, c'est une très bonne carte. Hein. C'est probablement la meilleure carte anti-mort vivant. Et la combinaison avec mettre des, mettre des réalités est plutôt bien parce que mettre des réalités c'est pas une bonne carte normalement. Et là ça on, ça presque ça devient une carte à aller chercher. Ouais, le gars il est presque 100, hein, 73. Ouais, on va gagner là. Ah, je pense, hein. Après, il y a des Ripop en face. Ouais, non, pas forcément. Il a une chance sur 4 quand même de gagner. Ah, les hits se mettent pas très bien. Les hits se mettent pas extrêmement bien, malheureusement. Il va falloir aller. C'est. Ch... Ouais, Parce que là, il a la place de Ripop. Non, on va perdre, hein. Prends pas un milliard et c'est dommage c'est après il a le meilleur il a la meilleure compo hein. bah, logiquement il joue mort vivant je pense qu'on peut le battre plus tard là on va jouer contre le mort ou pas non euh, lui joue des on sait pas on va lui prendre l'information il a un bran le bagargue plutôt Je remets dans le pool avant de roll. Qu Est-ce qu'on veut les LM Ça fait quand même beaucoup de stats, en vrai c'est con, mais les LM ils font beaucoup de stats. Ouais ça c'est incroyable. Oula. Hop hop hop hop hop hop Pas de glissade monsieur. J'ai glissé chef. Bah ouais, ouais mais bon faut pas glisser hein. Ça se fait pas. Fait tellement pas. <rire> c'est clair, c'est clair. C'est frayeur. Ah 99 il est pas à 100, ok ok Bon les tons contre les tons euh, Il a plus de tons <rire> Il a plus de tons GG. Ah il a l'ardeur lui qui est cool hein. L'ardeur j'avoue que ça marche bien aussi Bon on va on va on va, peut on va sûrement survivre On va survivre Ok ok, bon Ouais, bon, faut que lui meure. Hein. Je vois pas comment il peut mourir, mais. Faut qu'il meure. On va le prendre l'autre. On a plein de place. Ouais, l'ardeur dorée, c'est meilleur que Bran dans ce spot. Après, c'est doré. Hein. Si on avait Bran doré, ça euh... aurait été fort aussi. Hein. On se le dise. Hein. Hey. Il n'y a pas de carte ou quoi sous votre Bon. Ouais, avec Bran, il Bah, avec l'ardeur, il recycle plus. Mais c'est surtout parce que c'est doré. Il a deux mètres. Il a un l'ardeur doré. Et il a 7 euh, magma Bah, évidemment qu'il est devant. Nous, on en a. À ce moment-là, on en avait 3. Et 1 Et lui il a 2 Et 7 Plus ça doré Enfin l'ardeur bran c'est un peu la même limonade Je pense que l'ardeur doré est meilleur que bran doré Dans, Enfin quant à magma pour le coup euh, Bon bran doré il faut quand même récupérer les guetteurs primal rond pour faire des pièces Ou les, les LM bleus Alors que l'ardeur tu fais tout tout tout tout N'importe quel pirate ça va fider finalement lui quoi Mais ouais sa combo c'est la combo parfaite Mais c'est intéressant parce que En vrai Après lui il a 22 donc il va peut-être pas mourir mais Quoique, quoique, que, hein. Franchement, il y a moyen qu'ils lui mettent les 22 et qu'on soit en finale. Et que la finale, ce soit euh, les Magmaloc contre les Magmaloc. Bon, on serait derrière, mais c'est pas très grave. Ouais, elle est super intéressante, cette partie. Ah, mais même lui, il joue Magmaloc. Vous imaginez en top 4 C'est-à-dire que sur les 4... Eh, là, elle est incroyable, cette, euh, cette game. Sur les 4 du top 4, il y a 3 Magmaloc et... et un mort-vivant qui... est. Je pense va perdre mais... Après nous on rejoue contre lui derrière donc on, va... on peut quand même faire finale. Hein. On peut voir. Bah, il est mort. Hein. Standard. Hein. Et là Magmaloc contre Magmaloc. On est derrière. On a perdu. Et on va se battre. On va se battre. On a quand même bien perdu. Hein. Ah, je me dis sur un Leroy, des choses comme ça. Bon. Je peux chater ou pas Ah non Mamie, mamie, mamie Oh mamie Oh ma. Vers ça. Ah ce jeu, ce jeu, ce. Mantid! Oh non! Y'a pas Mantid! Il fallait Mantid! Euh. Greta. Greta Thunberg! Euh, Naga Pirate, ouais, ouais. Euh, bah, elle est long, hein. 1-2 Taverne 6, c'est franchement une bonne carte, hein. Ah là là, GG. Ouais, franchement, sur Monted, c'est une bonne carte. Hein. Monted, Boubou Divin, machin. Euh, c'est le genre de spot où, certes, on est large derrière. Bon, en vrai, euh, mais... Genre, on peut toujours gagner à 1% sachant qu'il est bas en PV. Donc, il suffit de gagner le combat et, et on gagne le... Enfin, que c'est même pas sûr, mais si. Ouais, GG. Je pense qu'on joue 0%. Oh là là, on monte des tonnes. Mais lui, il monte des ultratonnes, hein. Ouais 300, hein. lui il est dans du 400, nous on est... Euh, ouais Il Click ouais, il vend à 508 Rien à dire, c'est propre, en plus il y a Peggy qui marche bien Non, remarque, Peggy ça fait pas grand chose dans ce... Bah, Peggy ça booste ça, quoi, mais ça fait, Pour le coup, ça fait pas grand chose, mais... Ouais, bah, rien à dire Top 2, top 2 Magmaloc Magmaloc contre Magmaloc Et... c'est. Ouais c'est quand même assez agréable, putricide en top 4 et euh, l'autre mort-vivant qui avait une énorme compo mort-vivant qui est top 3. Et qui voyez, justement, souvent vous me demandez comment on contre les morts-vivants. Bah voilà, ces compos-là elles sont censées contrer les morts-vivants. Après, si t'as que Murloc et que t'as pas les élèves, c'est compliqué parce que vous voyez, le Magma Lock, certes, c'est cool, mais t'as quand même besoin de se mettre du, des réalités. Donc, euh, je pense que post-patch, Murloc sera Murloc seul sera cool. Mais là, à l'heure actuelle, Murloc seul, j'ai l'impression, euh, ça fait rarement top, euh, top 4, enfin au top 2 du moins, pas top 4 si, mais top 2.